Et bah ben maintenant, on a quoi On a Star Wars. Clairement le plus chaud, clairement le plus chaud. Déjà pour avoir les idées, j'ai fait plein de brouillons euh, qu'on voit pas là. Là, il est marqué version 3, ok, mais en fait, il y, eu, euh, y a eu plein d'idées euh, abandonnées. Enfin bref, et donc ça, c'est un condensé de tout ce que j'ai retenu. Les gimmicks de Williams, ce que j'ai retenu, c'est... Euh, bah, dans l'harmonie, il y a pas mal de trucs, hein, déjà. Dans le rythme aussi, euh, bon, euh, on, va de, on va essayer de présenter tout ça. Ça, je l'ai entendu plein de fois dans Star Wars, alors si, si, ça, si dès les premières notes, ça vous évoque pas Star Wars, bah, je trouve ça assez étonnant. Souvent des, des, des accords comme ça, euh... ouais, souvent des accords parallèles qui sont enchaînés comme ça. Aussi, euh, bien sûr, des, des contrechants là on a de la caisse claire en même temps. Alors... Et puis euh, des contrechants aux cordes aussi, qui sont en dessous, donc le total ça fait ça. Alors ensuite, on a un truc aussi caractéristique à mort, surtout dans la prélogie de Star Wars. Pff, quoi que, non, je m'aime pas. Euh, c'est ces petites interventions des bois qui sont doublées par le xylophone. Alors euh, voilà ce qu'on qu peut entendre. Vous l'avez euh, Ensuite, on débouche sur un accord qui est euh, un... Je sais pas, c'est comme deux accords superposés. Alors bon, il n'y a, y a, y a, a pas que les flûtes qui jouent, hein. Il y a une note là, au piccolo, il y a le hautbois qui en joue une autre, euh, les clarinettes, et, euh, et puis les cordes, et puis enfin bref tout, et en fait ça fait un, un énorme accord très ouvert, donc euh, avec beaucoup de notes dans l'aigu, aussi dans le médium, en fait elles sont très dispersées, elles sont pas serrées, et euh, ça, ça crée une suspension euh, musicale euh, qu'on entend, qu'on retrouve souvent chez John Williams. avec des rythmes par-dessous, euh, là, au corps, au basson aussi, voilà. On retrouve souvent des contretemps, chez John Williams, donc j'ai essayé d'en mettre comme là par exemple. Bien entendu, pendant ce temps, on a évidemment la harpe qui va jouer, alors un motif très mystère. forcément parce que l'accord crée une sorte de quelque chose d'assez mystérieux, d'assez flottant, comme ça éthéré. Donc la harpe souligne ça. Et après, elle joue une montée, mais la montée, là on le voit clairement ici, c'est une gamme diminuée. Donc en fait, on alterne, on enchaîne des demi tons, puis des tons, puis des demi tons, puis des tons, puis des demi tons, puis des tons, puis des demi tons. C'est pas chromatique, c'est ni majeur ni mineur, c'est un peu entre les deux. Ensuite on débouche sur un truc, alors là bah c'est un truc ouais, mais c'était compliqué à faire, ça pour, pour moi franchement j'ai galéré euh, parce qu'il y a beaucoup de voix différentes, euh, les cordes aiguës, euh, les cordes graves avec les alti aussi euh, jouent autre chose, hein, donc ça, ça fait déjà un contre -champ. je pense qu'on va mieux entendre sur Mélodie Assistante. Rien que ça, enfin moi rien que ça, ça m'évoque John Julian. Bon après voilà. Et en... Mais c'est pas tout en fait. Il y a aussi bah, du coup les, les cuivres qui vont jouer une troisième chose. Il y, y a beaucoup de demi-tons qui, qui, qui concluent des phrases comme ça. Et le total du coup ça fait ça. Ça continue avec des rythmes très très chaotiques. Ah oui, encore une fois, un enchaînement, l'enchaînement d'accords, voilà à la tierce. Je crois que c'est un truc à la tierce, ça, qu'on a au violoncelle, sauf que il joue un motif, un ostinato. Les ostinato très courants chez Williams. total ça fait ça, euh, on a encore cette montée, alors hum, ça c'est pas de la gamme diminuée, mais bon ça ressemble, putain c'est vrai que c'est un, un vrai bordel. Vous avez peut-être aussi encore une fois entendu les petites interventions du xylophone et bois là, est-ce que c'est là Là aussi. Tadam, petit petit, petit demi-ton. Bien sûr Il bon, y, y a trop de trucs, je pourrais pas tout vous présenter. Fin, franchement, mais elle, elle est dense, cette partition bon, Après, on débouche sur un thème principal que, que j'ai écrit pour l'occasion. J'ai essayé de créer un truc très cuivré. Je sais pas, une mélodie qui m'évoque une mélodie qu'aurait qu pu écrire John Williams. Là, encore une fois... Et après cette mélodie débouche sur autre chose, et là on a les fameux glissendos euh, énormes, là, vous les voyez, les fameux glissendos, attention mise en scène, là, vous les voyez, hein, tous les glissendos de bois, je vous les fais entendre juste eux, qui vont euh, combler euh, les trous laissés par, la mélodie, euh, par les mélodies principales. Je peux laisser aussi les trompettes par exemple en même temps, vous allez voir. Vous allez voir, hein Eh vous allez voir. Hein trompette, bois, trompette. Oh y'a fou, y'a trop de trucs. J'étais trop content en fait. Que, que ça sonne comme ça, euh, le total. Après il y a, a, a d'autres choses, hein. on le voit dans, le... On voit dans la partition, a... il oui, y, contre... ouais, y a des accompagnements au violon là, qui font ça Là ça raccompagne la mélodie, ouais, bah, ouais voilà, le total, bon, je vais mettre le total, ça fait ça <ménérique> Bon après, voilà, là on l'a, petit accord augmenté, bon, je, je, je trouve que ça le fait quand même. Hein. Surtout si on a ses contre-champs derrière, très, encore une fois, contre-temps. Ça, c'est triolet, là, typique, là, des, des espèces de, de montées d'escalier, là, Williams, Williams, Williams. Allez, on enchaîne, y a quoi d'autre Voilà, après, on arrive sur la partie euh, dramatique. Et là, je me suis inspiré des morceaux du style euh, Anakin's Betrayer, euh, ou alors euh, le, le meilleur passage de la BO du de Star Wars épisode 3. En fait on a bah, encore une fois des, des, les instruments, les cuivres, les cordes qui, se, qui, qui jouent chacun des choses différentes, qui se, qui se superposent, mais qui se complètent, c'est ça qui est beau euh, chez Williams, avec des accords enchaînés, à... À séparés d'une tierce, comme là. Ça c'est le support et après bah, on a tout le, tout le reste qui se greffe par dessus. quoi. Dans l'aigu, changement d'accord, contre-champ des cordes, montée ici, et puis euh, la harpe, descente typique, là franchement, cette descente là. Accord euh, augmenté avec euh, donc cette, euh, ces, ces arpèges-là de, de cordes. Euh, là, on a euh, pas mal de euh, contretemps, encore une fois. Et réponse aux cordes. Un ostinato au, au, au cuivre. On entend encore les bois doublés par le xylophone. Bon, et puis après, euh, voilà, avec des montées encore de gamme, euh, des glissando là, c'est quoi ça C'est aux cordes. Petit glissando aussi avec des trilles avant des trilles au bois. Euh, bon, je, je peux pas euh, 16 minutes encore une fois. Je peux pas rentrer trop dans le détail parce que bon, même moi, je comprends pas toute ma partition parce que j'ai pas tout analysé. Euh, J'y suis allé au feeling en fait. Hein. Euh, moi, je trouve que ça, ça évoque pas. Enfin, il y a pas mal de trucs qui évoquent Williams quand même. Bon, après, évidemment, lui, il aurait jamais fait un truc comme ça. Enfin, ça, c'est moisi à côté. Mais bon, et je pense que vous êtes plusieurs à avoir reconnu un petit peu certains gimmicks de Williams. Donc, j'ai essayé de les exposer un petit peu. J'espère que ça vous ça vous a plu Voilà, allez on passe au suivant.